Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour un nouveau dog news concernant le film Uncharted ou plus précisément la suite du film Uncharted. On le sait, on le redoutait surtout l'arrivée du film Uncharted et force est forcé de constater que nous sommes agréablement surpris avec des retours très positifs mais surtout un gros succès en salle puisque en seulement un week-end, le film a généré plus de 139 millions de dollars au box-office international. Cela veut donc dire que le film est quasiment déjà rentable puisqu'il a coûté à PlayStation Production la coquette somme de 120 millions de dollars. Ruben Fletcher, réalisateur du film, a déjà fait part de son envie de produire un nouveau film en disant que la réponse appartenait aux fans. Il l'avait indiqué lors de notre conférence de presse que vous pouvez voir ou revoir sur notre chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, c'est carrément le patron de Sony Pictures. Tom Rothman qui nous donne une petite indication N'empêche sur la suite de ce film qui semble bien en préparation Ce week-end Tom Rothman, le PDG de Sony Pictures A envoyé un mail à tous les employés de Sony Pictures Pour féliciter tout le monde du très bon démarrage du film Et dans ce courrier on peut voir un petit message Qui nous donne quand même pas mal d'espoir Et qui laisse sous-entendre qu'une suite est déjà en préparation Voici le courrier avec plus de 100 millions de dollars de recettes dans le monde en un seul week-end et un score d'audience positif de 90% sur Rotten Tomatoes, Uncharted est une nouvelle franchise cinématographique à succès pour l'entreprise. Cela marque une grande victoire pour chaque division de l'entreprise car le film était notre première production majeure entièrement arrêtée par l'avènement du Covid et pourtant nous avons persévéré pour achever le film que le public adore et nous l'avons commercialisé et distribué avec une verbe stratégique dans le monde entier malgré la pandémie. Je veux remercier tous les réalisateurs, les merveilleux acteurs et l'équipe et surtout nos amis de PlayStation Studio et Sony Interactive entertainment pour leur soutien et bien sûr je veux remercier chacun d'entre vous pour votre créativité, votre dévouement et votre foi. Donc bien entendu le mot franchise n'est donc pas utilisé au hasard et laisse bien sous-entendre qu'une suite est en préparation et que le film Uncharted n'est pas seulement un film unique et qu'il y aura donc une suite entre cela les déclarations de Ruben Fletcher mais aussi de Tom Holland qui espère retrouver Nathan Drake et la scène post générique qui parle d'elle-même on peut d'ores et déjà confirmer qu'une suite est bien en préparation du côté de Sony Pictures. Pour ce qui est du film Uncharted, il est en salle depuis quelques jours et le DVD Blu-ray sont d'ores et déjà en précommande avec une sortie pour le 22 juin 2022 et une édition spéciale en steelbook. Si vous voulez précommander tout cela, n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo. On vous a préparé un guide de précommande pour avoir le film au meilleur prix.